que vous allez bien de vlog 3 je suis en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va à Animal Kingdom qui est mon parc préféré sur le, le Wild Disney World donc je suis hyper prouvant avant toute chose je vais vous parler tout de suite de mon look parce que hier j'avais entrepris de faire une vidéo lookbook à part que tout seul c'est une catastrophe à, moment, à part que c'est quasi impossible à tourner donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous en parler directement dans les vlogs, donc du coup j'ai des petites de oreilles de Lily Magical à qui sont personnalisées, donc, je vous mettrai son shot en barre d'infos, là vous avez mon t-shirt de Cusco avec mon pince préféré un t-shirt, mon pince de conque acheté à Walt Disney World, ici il est 9h30 du matin ce qui fait que le parc a ouvert il y a une demi-heure donc cette fois-ci je suis bien dans les temps que euh, si vous ne le savez pas, les parcs Très éloignés les uns des autres donc il faut prendre le bus pour venir entre les parcs et aujourd'hui on a eu un chauffeur de bus juste trop trop trop marrant alors déjà il a remarqué mon, mon Disney Bound et il m'a dit que c'était genre euh, le meilleur film Disney <rire> au monde Et nous sommes totalement d'accord Et ensuite il a fait des, des blagues durant tout, tout le trajet en mode il chantait Let's it go, Small World, euh, Party Bus Enfin c'était trop trop marrant Donc voilà je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée Et j'espère que mes vlogs vous plaisent En tout cas moi je m'éclate à les filmer Waouh wow. là je passe la porte du parc et je vois quoi Wow. Un tapir. Wow. Trop drôle! Wow. De façon générale et en particulier Animal Kingdom, je vous recommande de faire les parcs plutôt le matin. À Animal Kingdom, c'est encore plus important parce que les animaux sont réveillés le matin alors que pas forcément le soir. Donc ça vous permet de découvrir plus de choses en fait. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait dans cet arbre, il y a des centaines d'animaux qui sont sculptés. J'adore cet endroit, il est magnifique. Bon, première attraction de la journée, vu qu'il y a que 5 minutes d'attente. L'attraction euh, de mille et une pattes. Faites-moi confiance, si jamais vous voulez faire cette attraction, ne prenez pas de face passe, passe Je n'ai jamais vu plus de 10 minutes de queue à cette attraction, même en cas de forte affluence donc là on est en train de passer en fait sous les branches de l'arbre et c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir voir l'attraction de près de pouvoir voir cet arbre et les animaux qui sont sculptés vous voyez on en voit juste ici c'est vraiment sublimissime ah j'adore ces petits détails c'est trop mignon j'adore je me souvenais pas que c'était là vous voyez là il y en a encore mais il y en a partout en fait des animaux sculptés donc là on est au cœur de l'attraction en fait. Et c'est une attraction en 3D. J'adore franchement cette référence à la belle et la bête, ça c'est trop drôle. et comme c'est en 3D je ne vais pas pouvoir vous filmer ça je sors du show et en fait très très très très très bonne surprise en 2007 quand je l'avais fait franchement l'attraction était extrêmement vieillissante il euh, y avait plein de problèmes au niveau de la 3D et tout. là euh, les effets étaient au top euh, c'était vraiment très très bien fait donc je pense qu'à mon avis il <rire> y a dû avoir une mise à jour quelque part parce qu'il y a une vraie différence entre ma première expérience et celle-ci donc je vous le recommande et en fait le, le sujet de ce spectacle c'est en fait vous êtes à la taille de fourmis et du coup vous découvrez euh, des insectes avec tout un tas d'effets son, lumière, tout ça, eau dans la tronche, à un moment le méchant du film apparaît et s'en prend à vous et c'était vraiment trop trop cool et la salle était à fond aussi donc j'ai vraiment aimé ce moment. Je suis entrée dans une boutique et comme vous pouvez le voir, Animal Kingdom fait ses 20 ans puisque ça a été ouvert en 1998. Et regardez-moi la beauté de cette boutique. De toute façon, tout est hyper bien thématisé à Walt Disney World mais c'est juste trop trop joli. Mais ça va, je pense pas craquer là pour le coup. Bon, maintenant on va dans la partie d'Inoland USA. C'est pas une partie où je fais d'attractions mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que ça donnait. Ok, donc ça c'est une ère de jeu, je m'en souvenais absolument pas, franchement. Toutes les boutiques sont belles, c'est pas possible. Hein. C'est incroyable. J'adore. de mon attraction fétiche pour laquelle j'ai un fast passe, passe il s'agit du Kilimanjaro Safari et donc on va découvrir les animaux durant ce périple j'ai trop allez direction Afrique ça veut rien dire allez direction l'Afrique bon je vous avoue que j'ai été faire une petite pause Starbucks parce que j'ai pas déjeuné ce matin et je commençais à avoir très très faim il s'agit d'un Frappuccino vanille et il faut savoir qu'aux états unis les Starbucks sont dans les parcs hyper gênant avec de la musique française coucou Magic System hein. oh c'est ça le the <rire> ça fait ah. quand même extrêmement bizarre d'entendre du français pour entendre du Magic System dans le pavillon africain quand même. mais bon c'est pas grave bon maintenant direction manjaro Safari donc là on va au Kilimanjaro Safari là il y a 55 minutes d'attente coup de bol j'ai un face-pass. Donc, on ne va pas dans cette ligne-là, mais dans l'autre. Vous voyez la piscine armée Non, le lion va se en 16 à 20 heures par jour rester ou dormir. Je suis contente, j'ai fait du pin trading. regardez Du coup j'ai échangé mon Pirate des Caraïbes pour ceux qui avaient suivi la petite histoire sur Snapchat et j'ai eu ce petit Pascal, le focus ne veut pas se faire mais ce petit Pascal avec le chapeau de capitaine Crochet et la casse member était adorable, elle a visité Disneyland Paris et tout j'ai trop aimé. Et donc là du coup on part à la rencontre des gorilles Il m'arrive ces trucs, je viens de rencontrer une personne, en fait je suis à table en train de manger et là il y a une personne qui se pointe parce que bah, je suis toute seule à ma table et qu'il n'y a pas de place et en fait elle a vu que j'étais une youtubeuse ou une blogueuse Disney et elle, elle a pris un selfie avec moi genre <rire> Et elle l'a posé sur ses réseaux, je vous mettrai ça juste ici. Je suis choquée, je n'y attendais pas du tout. <rire> donc euh, voilà, c'est quand même assez énorme comme truc. Donc il euh, fallait quand même que je vous le partage parce que bon, à Disneyland Paris, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui me connaissent et de faire des selfies. Mais à Walt Disney World, j'aurais jamais cru. <rire> c'est un truc de fou. Le repas est donc terminé après cette interview un petit peu particulier. Ce que je vais faire c'est me promener un petit peu dans la partie asiatique du parc avant de rejoindre le Festival of the Lion King à 3h30 pour lequel j'ai un fast-pass et qui est mon spectacle préféré. Est-ce qu'on dirait pas un petit peu le dragon que, euh, dont Mouchou prend l'apparence et qu'il a cassé Ça me fait trop penser à ça. Et en plus c'est dans le pavillon asiatique, je me dit pourquoi pas, hein, peut-être que c'est un easter egg. Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Il y a tellement de gens qui reconnaissent le Disney Boom de Cusco et tout et qui adorent ce dessin animé. Ça me fait juste trop chaud au cœur. Vous verriez toutes les interactions que j'ai avec les gens dans le parc. C'est juste magique. Je peux que vous recommander ça si jamais vous aimez un petit peu la mode Disney et que vous aimez pas passer inaperçu. Franchement, faites-vous plaisir parce que c'est trop bien. Alors il faut savoir que je suis pas spécialement fan de Pandora Mais je sais reconnaître quand c'est magnifique Et là c'est magnifique